bonjour à tous. Ici Vinsou, en directeur de Nice Fiction, septième édition. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle table ronde. Cette fois-ci, sur le thème de la création d'un jeu de plateau, la processus, tout ce qui est dit de processus de création d'un jeu de plateau et mécanique. Pour ceci, je suis très bien, très bien entouré. Je perds mes mots. Je suis entouré de Fabrice Chazal. Bonjour Fabrice. Salut. Donc Fabrice Chazal, tu es auteur de jeux et président d'un collectif d'auteurs, La Femme Fabrique des Auteurs Marseillais. C'est ça, exactement, avec association. Je suis avec Alexandra Bertrand, coucou Alex Bonjour Tu es également autrice de beaucoup de choses, de romans littéraires, mais aussi de jeux et Oui, illustratrice, beaucoup, pour pas mal d'ouvrages, oui. Je suis avec aussi Aurélien Lefrançois, coucou Aurélien Salut Tu es cofondateur de Prismatique, une des maisons d'édition, et tu es spécialiste en game design. Oui, exactement. Et j'ai une chaîne YouTube qui en parle aussi. Et une chaîne YouTube, nous en parlerons. Et nous sommes avec Adrien Fenouillet. Coucou Adrien Bonjour Tu es chef de projet chez Yellow, qui est une maison d'édition qu'on ne présente plus. C'est ça. <rire> Je vous remercie tous d'avoir euh, accepté cette invitation. Nous allons donc parler de notre euh, passion préférée, qui est donc la, les jeux de plateau et la, leur processus de création. Euh, beaucoup de choses à dire, une ne suffira, ne suffira probablement pas. Fabrice, euh, quand on veut créer un jeu de plateau, comment on fait Oula, ça démarre pas. Euh, ben en fait, quand on veut, alors quand on veut, alors, on n'a pas forcément euh, tout le temps des idées, donc ça ça peut venir de différentes manières. Euh, donc ça peut venir de n'importe quand. Euh, quand on veut créer un jeu de plateau, alors des fois, ça, ça tombe d'un coup, on a une idée qui nous vient, et euh, souvent on le dit, mais c'est vrai, sous la douche, on peut... Euh, d'un coup, penser à quelque chose, on se dit, tiens, ça pourrait faire une bonne idée de, de jeu. Euh, donc, ça part souvent de soit de ça, soit d'une discussion avec quelqu'un, soit parce qu'on a vu un film, parce qu'on a voyagé, parce que plein de choses, en fait. Donc, on a des, des idées qui nous viennent d'un coup comme ça. Et euh, après, le, le plus compliqué, c'est de, de tenter de transformer cette idée en quelque chose de, de bien construit, d'intéressant. Alex, comment tu t'y prends pour choisir donc un thème Donc, Comme tu viens de nous dire, Fabrice, il y a d'abord la sélection d'un thème. Ça peut d'abord être le choix d'une mécanique avant, mais ça passe aussi par le thème. Alex, comment tu sélectionnes tes thèmes euh, C'est vrai que moi, je commence par le thème avant la mécanique. Alors, C'est un peu particulier parce qu'en fait, le, mon premier jeu de société, euh, je l'ai créé il y a 15 ans et j'ai mis donc 15, enfin 15 ans avant de trouver un éditeur. <rire> donc le processus a été long. Euh, et c'est vraiment parce que j'avais envie de, de partir dans, le, enfin voilà, dans une idée qui était bah du coup se retrouver élève dans une école d'alchimie avec Nicolas Flamel. Euh, et c'est vraiment là-dessus que je suis partie. Et après en fait, j'ai essayé de réfléchir à la mécanique, à comment on pourrait faire pour pour que ça soit, euh, malgré tout, ludique et en même temps en donnant un peu d'histoire. J'ai fait des études d'histoire euh, il y a un paquet de temps déjà et donc euh, bon, j'avais envie de pouvoir aussi amener une petite touche quand même un peu historique et fantastique forcément quand on parle d'alchimie. Les suivants c'est pareil en fait, j'ai envie de parler de quelque chose parce que, alors euh, je rajouterai les livres aussi dans les inspirations euh, et, et en fait je me dis bah ça ce truc là je pourrais en faire quelque chose. J'en ai un, c'est parce que je voulais absolument créer un jeu de science-fiction. Donc, je suis partie bille en fait sur de l'ASF. Et, et puis, comme j'écris beaucoup de nouvelles de science-fiction, du coup, en partant de mes propres univers que j'ai créés, ça me permettait d'essayer de, en fait, d'emmener les idées que j'avais eues à l'écrit dans une mécanique de jeu. D'accord. Adrien, comment tu t'y prends quoi, pour faire la sélection de, de, de tes thèmes Par exemple, on, on s'est aperçu que la culture personnelle peut aider à faire une, une sélection un peu plus, euh, voilà plutôt sé très sélective et pas simple thème en général. Bah, alors, en tant qu'auteur, en fait, euh, ça peut venir de, de, de plusieurs inspirations. Euh, ça peut venir soit d'un sujet, d'un thème dont on a envie de parler, euh, c'est-à-dire qu'on en, a envie d'aborder un sujet, que ce soit historique, social, etc. Et on a envie de transposer, de, de, de, de montrer comment ça marche aux autres par le jeu. Donc on, on va rentrer par ce, par ce biais-là. Ça peut être un, aussi un objet, enfin des, un pion ou quelque chose qui traîne chez nous on se dit tiens, on va pouvoir faire un jeu avec ça, on va pouvoir créer une mécanique. Euh, ou tout simplement des, des, des dessins, c'est-à-dire un univers qu'on a envie de transposer en jeu euh, et faire vivre des aventures ou des, ou des, ou des histoires pour les, les adultes, les enfants, etc. Après, en tant qu'éditeur que de jeu, ça dépend de plein de choses aussi. Ça peut être un coup de cœur, tout simplement, c'est-à-dire que sur un salon, on va tester un jeu et puis euh, au-delà de la mécanique qui marche bien, ça peut être le thème qui nous, qui nous tape, euh, qui nous tape œil, mais se dire bah tiens il y a quelque chose, on a envie de créer quelque chose. Euh, donc soit la plupart du temps on essaie de garder euh, la thématique que l'auteur propose parce que c'est celle qui est vraiment liée euh, à la mécanique qui est qui est présentée et euh, c'est comme un, un corps quoi, c'est-à-dire qu'on garde toute la structure parce que la thématique et la mécanique euh, marchent très bien ensemble. Quoi. Aurélien, qu'en est-il pour toi <coughs> Moi, pour recontextualiser un peu, la plupart du temps, quand je crée des jeux, euh, je vais le faire dans le cadre de prismatique, et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des jeux sur mesure pour euh, des clients qui ont un besoin, des entreprises, des, des, euh, des collectivités ou quoi. Donc, euh, moi, je, je vais avoir une posture qui va être vraiment celle d'un designer, c'est-à-dire qu'en fait, je vais créer quelque chose qui va répondre à un besoin et qui va s'articuler dans des contraintes données. Et alors qu'en fait, on va avoir des commandes de gens qui nous disent bah, « a priori, on veut faire un jeu pour tel catégorie de personnes qui parlent de telle chose, qui se déploient dans tel usage. Et, et quelque part, ça tombe bien parce que dans ma pratique, mais aussi personnelle de création, j'adore les contraintes. C'est à dire qu'en fait, plus j'ai de contraintes et plus ça va m'orienter pour pouvoir créer quelque chose de, de précis, euh, créer quelque chose qui répond vraiment à un besoin. Donc, par exemple, si on me dit euh, si crée un jeu pour des enfants de, de 5 ans, 6 ans, euh, c'est très simple hein, ce que je veux dire, mais je vais peut être pas forcément me diriger vers des mécaniques de programmation, euh, de deck building, de, même de draft, des choses comme ça. Euh, Peut-être que je vais favoriser, par exemple, euh, la mémorisation, pour avoir des formats comme les mémories qui peuvent parler, parce que euh, bah, la contrainte de la cible du public euh, va être assez fondamentale et capitale. Donc, euh, voilà. Et à partir de ça, une fois que j'ai bien identifié mes contraintes euh, massives, mes usages, etc., ça va dépendre, je vais partir de la mécanique, de la thématique ou du matériel, en fonction de la pile des contraintes que j'ai, parfois aussi de mes envies du moment, si j'ai des inspirations, ou là je rejoins effectivement ce qu'on dit mes, mes, mes collègues juste avant, tout à fait. D'accord, donc tu es, tu fais partie de ceux qu'on qu considère qui font des jeux par, par contre sur demande, c'est ça Donc je vais vouloir un jeu, si moi je suis distributeur ou commercial, je vais te demander, je veux un jeu sur ce thème, et là ouais. toi tu peux t'occuper même si c'est pas vraiment un thème qui te parle. Exactement, Ouais, voilà, c'est ça. Ça m'arrive en tant que euh, humain euh, de créer des jeux à côté euh, pour des game jam, donc des temps de création restreints, des choses comme ça, où là, je vais avoir une démarche auteur, où je vais faire un peu n'importe quoi, et souvent, je vais même faire des jeux satiriques parce que ça me, ça me fait marrer. Mais c'est vrai que dans mon cas professionnel, effectivement, c'est on, on, me, on me donne les contraintes, on me donne une commande, on me dit, voilà, euh, fais un jeu qui parle de, euh, de philatélie et d'environnement, je, je sais pas, c'est quelque chose qui nous est arrivé. Bah OK, je fais un jeu qui parle de philatélie et d'environnement, comment je le fais, quelles sont les mécaniques euh, quel est le matériel associé, etc. Quoi. Donc voilà, tout ce qui est contrainte, ça, ça va m'aider pour pouvoir euh, faire une conception qui soit bien adaptée. Ok, alors, quel que soit le thème ensuite choisi, euh, même si la mécanique est déjà choisie avant, mais ça on va, on va en reparler plus tard, quel que soit le thème choisi, il y a toujours une phase de recherche sur une période, sur la période de, de, de ce thème, par exemple, que ce soit sur un thème de dinosaures ou sur un thème de l'Angleterre victorienne ou sur des thèmes automobiles, par exemple, ou des thèmes de sport, comme par exemple le, le flamme rouge qui, a, qui est un jeu sur le vélo, il y a quand même tout un tas de termes techniques propres à chaque thème à, à utiliser pour que notre jeu puisse coller le plus possible au thème. Quel est, selon vous, le, le processus de recherche pour euh, avoir le plus de, de thèmes percutants euh, à, chaque, euh, à chaque thème euh, Pour ma part, euh, bon, déjà, il faut que ça me parle à moi. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme on disait, si je pars sur un thème qui ne euh, qui m'intéresse pas à la base, enfin, déjà, ça ne va pas me venir à l'esprit, premièrement. Euh, donc En général, c'est soit un thème qui me parle énormément parce que je le connais, euh, et donc je vais je vais euh, tout faire pour qu'il y ait une cohérence entre le thème et euh, et le jeu les mécaniques de jeu pour faire ressentir euh, une expérience liée euh, liée au thème. Euh, donc ça c'est c'est quelque chose d'important euh, qui voilà qui est vraiment quelque chose de logique. Enfin, si on fait un, un jeu comme tu disais sur sur le vélo euh, sur tout ce qui est cyclisme, on peut pas faire n'importe quoi, on peut pas inventer n'importe quoi. Enfin on pourrait éventuellement si on partait dans un dans un dans un, dans un délire euh, dans un jeu d'ambiance un peu fou on peut partir dans plein de choses mais globalement j'essaie toujours une, de faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre ce que je veux raconter et ce qui se passe autour de la table d'accord donc à l'inverse d'aurélien par exemple tu aurais du mal à faire des thèmes sur comment euh, non c'est vraiment deux démarches très très très différentes des fois j'aime bien aussi me dire bah tiens j'aimerais bien faire un jeu euh, qui euh, avec ce matériel là donc là j'ai pas de thème j'ai du matériel autour de moi parce que j'ai pas mal de, de, de matériel pour tout ce qui est création de jeux chez moi, et des fois, je, je m'amuse avec ce matériel, je me dis « bah tiens, avec ça, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Donc là, il n'y a aucun thème au départ, euh, je peux partir du matériel. Euh, les contraintes mécaniques aussi peuvent être intéressantes, se dire « bon, bah là, il existe tel type de jeu sur telle mécanique, telle mécanique, je vais déconstruire et partir sur une mécanique inverse par, par rapport à celle qu'on connaît, euh, et ensuite, le thème peut venir. » Mais c'est vrai que personnellement, en règle générale, je pars plus du thème que de la mécanique. Adrien euh, oui, en fait, ça m'a fait penser euh, cette question-là. C'est que, euh, en tant que que éditeur, par exemple, quand on soumet un thème euh, à l'auteur, sont on va faire des recherches nous en interne pour essayer de, de coller au plus à la thématique euh, et pour présenter les choses, euh, mais il y a aussi des auteurs qui viennent avec des projets qui sont très renseignés. Euh, je parle notamment d'un d'un jeu qu'on a qu'on a signé euh, récemment. Où je peux en parler parce qu'il y a une page Facebook dédiée sur ce projet. Donc c'est un, un auteur qui s'appelle Rémi Mathieu qui a créé un jeu qui parle des civilisations, et en fait il arrivait avec une mécanique de, de, de construction de, de cartes, ah, donc c'est un engine building, euh, mais il arrivait avec tout un background où en fait, chaque carte du jeu représente un, un, un, un, un monument de notre civilisation, de l'humanité en général. Et il est arrivé avec des recherches photographiques où chaque carte euh, est illustrée par une photo libre de droit, etc. Et il a fait aussi des recherches de textes pour expliquer d'où viennent ces bâtiments, de quel pays, etc. Donc cet auteur-là est venu avec un énorme background, c'est-à-dire qu'au-delà du jeu et de la mécanique qu'il nous a présenté, il est venu avec tout ce background de recherche. Euh, et en fait, c'est ce thème-là qui l'a motivé et euh, ça fait euh, plusieurs années qu'il qu bosse ce jeu-là. Et en fait, il a, il a vraiment fait une encyclopédie autour de ce jeu-là. Donc, quelque part, il vous a présenté un jeu clé en main, entre guillemets. Un jeu, pardon Un jeu clé en main. Un jeu clé en main, oui, tout à fait. Ça, voilà. Après, il y a des discussions de thèmes. Nous, on intervient sur, sur l'édition et sur le choix d'illustrateur, etc. Mais en termes de mécanique et de la thématique, il est venu vraiment avec euh, tout, tout clé en main. Et puis, euh, et puis nous, on n'a pas voulu changer le thème euh, parce que c'était euh, très riche, quoi, mais très intéressant. Alex euh, alors, je voudrais juste revenir sur ce que disait Aurélien, et je suis d'accord avec lui, la contrainte, c'est un truc qui est assez génial. Moi, je l'utilise beaucoup euh, dans l'écriture et dans le dessin, aussi, ça m'arrive régulièrement. Voilà, parenthèse refermée, mais je suis bien d'accord. Euh, la contrainte, c'est quelque chose de très, très chouette et de très stimulant. Je trouve qu'on, parfois, on n'est plus libre dans une contrainte. Euh, et des recherches, évidemment, suivant les thèmes, euh, quand je suis partie sur, sur Nicolas Flamel, alors comme je disais, comme j'ai fait des études d'histoire, c'est un peu le réflexe, euh, le réflexe obligatoire, après, faut juste doser de par suivant le but en fait du jeu. Moi, c'était vraiment un but ludique familial, donc je pouvais pas arriver avec une avec tout ce que je pouvais apporter avec des, des recherches en, en, en ayant fait des études dans ce sens-là. Donc, c'est de réussir après à doser ce qui moi me sert à, à donner en fait une ambiance, une esthétique, quelque chose qui sera en fait en filigrane et qui se verra peut-être peu, mais qui permettra d'être quand même dans un univers qui euh, bah, qui est à peu près crédible en fait, mais de pas, euh, que ça plombe pas et que ça que ça devienne pas trop lourd pour euh, la fluidité euh, euh, du jeu. Et puis encore une fois, ça dépend aussi du public. Euh, je pense que si on part sur quelque chose de beaucoup plus, euh, je sais pas, de, de beaucoup plus fouillé euh, pour un public plus, plus mature avec un jeu plus complexe, ben là on peut se permettre plus de, plus de choses. Il y en a un sur lequel je suis en train de travailler là en ce moment, je suis sur le proto. Euh, bah je suis dans ce même dans ce même questionnement d'équilibre entre euh, ce que j'amène de mes recherches et ce que ce que je mets pas trop dedans pour pas que, que on perde le côté léger et ludique. Voilà. Et peut-être que pour le coup, l'apport de ces informations très techniques sur des thèmes un peu spécifiques peut vous amener en tant qu'auteur à développer encore plus le, le, le jeu que vous êtes en train de faire dans la conception du jeu, peut-être de nouvelles actions ou de, de nouvelles possibilités à faire directement en cours de jeu. Aurélien Ouais ouais bah je, en fait je rejoins vraiment euh, beaucoup ce que ce que vient de dire Alexandra euh, ça, ça me rappelle effectivement une conception que j'avais fait lors d'une d'une order party mais c'est c'est un jeu euh, sur le thème du Burning Man. Alors pour le coup c'est euh, un thème que pour moi je connais plutôt bien euh, pour des raisons personnelles euh, sauf que Justement, en fait, le Burning Man, on a le Burning Man, enfin le Burning Man et les autres événements du type, euh, et on a ce que les gens se représentent du Burning Man, et on a ce que les gens ont envie de faire avec une Burning Man. En fait, voilà, l'objet euh, Burning Man, applicable à tout, il euh, et, et, y a une question de euh, qu'est-ce qu'on veut en transmettre, qu'est-ce que les gens veulent en écouter aussi, quelque part. Et, euh, et donc, quelque, nous, en, en tant que, que designer et ou euh, auteur, euh, on a une logique un peu de de vulgarisation j'aurais tendance à dire qui est euh, qu'est-ce qu'est-ce qu'on veut transmettre pour l'expérience qu'est-ce qu'on euh, qu'est-ce qu'on a envie de garder parce qu'il y a une exactitude euh, voilà et ça dépend effectivement du publics ou quand on est dans une démarche de de jeu avec un, un message un peu précis par exemple sur une commande je parle de, dans, mon, dans mon cas par exemple ben on a besoin de de mettre des données mais c'est pas du tout nécessairement le cas et après, on peut être dans une logique d'adaptation de, voilà, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas, quoi, sans être dans, dans l'exactitude. Voilà, ça, Fabrice, ça me paraît important. Pardon Fabrice euh, Oui, de toute façon, ce que, ce que tu disais est vrai, c'est-à-dire qu'en faisant des recherches aussi, euh, on a des fois des mécaniques qui émergent euh, clairement. On se rend compte que on avait certains points qu'on qu avait en on se rend compte que, euh, si c'est d'un point de vue historique ou autre, il s'est passé certaines choses et ça peut donner des, des idées en termes de, de, de mécanique. Euh, après, on peut aussi faire des jeux qui, comme on disait, qui partent pas de, du thème, hein. euh, Les plaquages existent. Il euh, y a beaucoup de jeux où on peut, on est dans l'espace, on pourrait très bien se retrouver au Moyen-Âge. Mécaniquement, ça pose pas vraiment de problème. Euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment des écoles très différentes à, à ce niveau-là. Adrien? Oui, et, et la, la, la thématique, donc, euh, je suis d'accord avec, euh, avec le reste. Euh, c'est vrai que ça apporte des, parfois de nouvelles mécaniques, mais euh, c'est un point très important aussi du, du jeu parce qu'elle peut euh, servir à la compréhension du jeu. C'est-à-dire que si on est dans tel ou tel univers, on, on a plus facilement, on, a, on arrive plus facilement à comprendre une mécanique quand on est dans un contexte précis. Euh, si je suis dans un univers de pirate et que j'ai un bateau et que euh, je dois euh, euh, je traverser la mer et que je dois défausser des cartes parce que c'est des ressources, etc., utilisées, parce que le voyage est long, etc., c'est plus facile, donc c'est un exemple, hein, mais c'est plus facile à, à, de comprendre la mécanique par ces actions parce que le thème nous immerge dedans etc donc euh, ouais le thème est quand même assez important pour pour aider aussi le joueur à, aussi à se transposer dans le jeu etc mais aussi à comprendre les mécaniques euh, et à accepter en fait euh, un bon nombre de règles de règles par par la thématique quoi. Aurélien euh, oui un, un petit ajout complémentaire pour la, la question initiale qui était comment on fait pour acquérir aussi ces, ces informations euh, moi, il y a, y a deux, deux concepts en fait que que j'utilise pas mal, qui sont celui d'interview et de sémantique. Ou euh, en fait, très pragmatiquement, euh, quand on est à un sujet sur lequel euh, on ne connaît pas grand chose. Euh, euh pour plein de raisons, euh, parce qu'on n'est pas expert ou quoi, c'est intéressant de tout simplement aller demander à des gens qu'est-ce qu'ils en pensent, euh, leur transmettre nos idées de jeu, demander des feedbacks en fait. voilà qu'est-ce que Est-ce que tu penses que ça, c'est cohérent ou non Qu'est-ce que tu en penses Donc ça, c'est l'interview. Et le deuxième concept, c'est la sémantique. Donc tout simplement, et tu l'as cité d'ailleurs toi-même euh, tout à l'heure, il euh, y a un certain nombre de, de, de, de sémantiques, donc de mots-clés en fait, qui vont être spécifiques à un thème donné. Et ça peut être assez intéressant c'est un type ce que moi je, je fais assez fréquemment de lister les, les grands éléments clés ou de les mettre un peu en mode brainstorming, euh, mettre des hashtags partout, je sais pas quoi, euh, pour se dire ben voilà le, le, le thème, cet univers se résume par un certain nombre de mots et ces mots, est-ce que je peux les intégrer dans le jeu ou pas Alors là on tombe sur qu'est-ce qui est nécessaire ou quoi, mais mais au moins se dire que ça donne de la matière brute. Euh, ou par exemple quand on doit trouver le nom d'une carte, bonnet de l'appeler euh, Tartempion, on peut l'appeler comme justement un des mots clés de, de notre thème. Et faire cette petite carte mentale de, de mots-clés, je trouve que c'est un exercice qui, qui fonctionne bien quand on doit euh, assimiler et retransmettre une euh, thématiques. Fabrice, tout à l'heure, tu parlais d'un certain type de jeux qui sont faits d'abord par des, des mécaniques, où euh, en fonction de l'évolution des mécaniques, on peut complètement changer de, de, de, de thème. Ça me fait penser que je suis pas super très copain avec ce genre de, de principe, où par exemple, je vais te citer un jeu, peut-être que vous le connaissez aussi, Bon, c'est un jeu qui est pas mauvais, mais... Euh, ce jeu, c'est les 1. Vous connaissez Le problème avec ce jeu, c'est qu'il est, il est ça. Il marche comme il est. Mais euh, mécaniquement, euh, c'est un jeu qui est vraiment très mécanique. On change le thème des 1. Euh, rien ne change dans le jeu. Et moi, je trouve ça un, peu, un petit peu fatigant. Qu'en pensez-vous, Adrien <rire> euh, Oui, il y a des thèmes un peu plaqués sur des jeux. Euh... Moi, en tant que chef de projet, j'essaie toujours de, de, de, de vraiment coller un thème qui, qui peut permettre un petit peu de, de, de prolonger l'expérience, etc. Mais euh, oui, il y, y a des jeux où en fait, euh, ils peuvent être juste être très mécaniques sans avoir de thème forcément spécifique. Euh, dans mon métier, moi, j'essaie toujours de trouver quand même un thème qui, qui permet d'accompagner le jeu. Quoi. Et, euh, et c'est parfois pas évident, on prend parfois du temps aussi à à se creuser la tête, à chercher parce que il y a des il y a des thématiques qui euh, ne fonctionnent pas toujours avec des mécaniques. Mmh. Donc euh, donc ouais, c'est c'est c'est vraiment du travail en soi aussi de cette recherche de, de thématiques, etc. Parce que des fois, on se rend compte qu'une thématique qu'on a choisie, qu'on a développée, etc. Ben elle marche tout simplement pas avec un jeu. Un mmh. bon, lien. Bon alors moi, ça sera plutôt une anecdote euh, mais qui est assez intéressante. Un c'est un jeu que vous connaissez que je connais pas mal en fait parce que on, on a joué la toute, toute toute première version du prototype de son moteur donc Fnup, il y a très longtemps euh, et le jeu s'appelait inavi à la base il s'appelait mmh. comme ça parce qu'à la fin les, les gagnants peuvent scander scander Inavie donc ils scandent inavi et c'était un jeu qui on parlait de Vikings et pas de et euh, du coup le, le thème a changé pour passer des Vikings au 1 pour une alors pour le coup j'ai pas eu les coulisses de pourquoi le, le thème a changé moi, ça m'a un peu surpris, mais aussi parce que j'avais un peu de la Madeleine de Proust, c'était de, de la partie Viking. Euh, et et c'est vrai que ça m'a un peu questionné, quoi. Je me suis dit, bah c'est vrai que finalement, le jeu, on peut euh, switcher de Viking Drakkar à euh, un et, et chariot, euh, finalement en un claquement de doigts. Euh, et et c'est vrai que c'est assez intriguant. Moi c'est vrai que j'ai tendance à bien aimer quand il y a une cohérence, un accord très fort entre la, le, le thème et la, et, la, et la mécanique. Et pour autant, un de mes jeux préférés, c'est les échecs, où euh, typiquement euh, la, la notion d'abstraction euh, est, est acceptable en fait euh, aussi. Donc finalement, le fait de prendre un jeu euh, pour finalement sa mécanique va, vaguement enrobée me semble acceptable en tant que tel, quand le jeu, je pense, a, est, est, est franc euh, à ce niveau-là. Enfin, En tout cas, c'est un avis personnel, mais... Un jeu qui se dit bah voilà on propose une belle mécanique voici la belle mécanique ça, ça, ça moi ça me paraît sympathique aussi par contre il y a des enjeux éditoriaux euh, évidents mais je pense que notamment Adrien pourra rebondir là-dessus mais voilà c'est sûr que on peut pas non plus proposer que de l'abstraction ou que des thèmes euh, donnés il y a aussi des enjeux par rapport au marché au mode etc je, en soi c'est vrai que les, les jeux abstraits sont, sont un style de jeu en eux-mêmes. Un jeu purement abstrait peut être très très agréable aussi, comme tu me parles des, des échecs. C'est vrai que les échecs, bon, c'est un très grand classique, donc forcément on verrait mal l'habillage, on verrait mal un thème donné sur les échecs, sauf toutes les déclinaisons qu'on peut en faire avec toutes les, les, les licences qu'on a pu voir, comme par exemple le Monopoly. Alexandra, que penses-tu de ça euh, En fait, je pense que si on se dit qu'un mécanique de jeu... Euh être plaqué sur n'importe quel thème, bah c'est peut-être que la mécanique de jeu en fait, est... enfin je sais pas, l'auteur du jeu, il... enfin, apparemment on a donc deux écoles, ceux qui partent d'un de... thème et qui vont dérouler ensuite ce thème, euh, quelle que soit la mécanique derrière, euh, moi je me rends compte que j'ai souvent des mécaniques de cartes, il n'y a rien de révolutionnaire. Euh, J'avais fait euh, il y a quelques années des concours de jeux de société, c'était ce qu'on me reprochait à chaque fois, c'était il bah, n'y a rien de révolutionnaire. Bah oui mais en fait le but, pour moi, était pas forcément, enfin, était de mettre une ambiance et pas d'avoir une mécanique. Et donc, si je comprends, il y en a qui partent de la mécanique et qui finalement, derrière, collent un thème. Mais, du coup, enfin, je sais pas, ça, ça m'évoque, en fait, des trucs un peu, euh, un peu mathématiques, en fait, du défi de trouver des mécaniques. Et j'aurais tendance à me dire, mais ces auteurs-là, en fait, il faudrait qu'ils s'associent avec des gens qui, eux, sont plutôt dans les univers, dans les ambiances, dans les esthétiques. Euh, peut-être que finalement, c'est qu'ils devraient se compléter Enfin, et peut-être que moi qui suis plus dans les univers, enfin, autrice, si le illustratrice, forcément, euh, <rire> moi je développe plutôt ces choses-là, mais peut-être que j'aurais besoin à moi de m'associer avec des gens qui sont plus dans la mécanique, euh, voilà. C'est peut-être pas deux écoles à opposer, mais peut-être en fait deux courants à venir euh, se faire se rejoindre euh, pour créer quelque chose de plus abouti. Je pense que je connais pas le 1, mais je me dis que si c'est ce qui saute aux yeux, c'est qu'il y a peut-être trop de mécanique et pas assez de plaisir de jouer. Enfin, voilà la réflexion qui me vient. Je connais pas le jeu. Hein. Alors, en mais tout cas, euh... moi, c'est le, le sentiment que j'ai eu sur, en faisant oui, une partie de ce euh... jeu. Où tu es un jeu où tu changes le thème, ou rien d'autre ne change. Où, moi, j'estime qu'il y a un problème. Fabrice, qu'en dis-tu Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, je connais bien le jeu. Euh, je l'ai. Euh, donc, c'est parfait. Aurélien a confirmé ce que j'allais dire avant que je le dise. Donc, c'est très bien. J'allais oh. dire, il me semblait que la méca... le, le thème de départ, c'était les Vikings. Donc, euh, en... Donc, c'est juste. Euh, et moi, ce que j'avais lu, c'est qu'ils avaient changé tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de jeux qui sortaient sur le thème des Vikings à ce moment-là et que ça faisait un de trop et que partir sur sur cette période-là et ce peuple-là euh, était plus original parce qu'il y avait voilà beaucoup trop de jeux sur les Vikings qui sortaient à ce moment-là. Euh, après, si je prends mon cas, euh, donc là, euh, j'ai un jeu en développement actuellement qui s'appelle Land of Z, donc euh, on est sur un univers euh, euh, post-apocalyptique zombie, euh, mais en y pensant euh, clairement, ce jeu-là, si j'avais voulu, et c'est d'ailleurs ce que j'ai proposé à, à aux éditions, selon s'ils avaient eu une envie différente en termes de thème, euh, je sais que ce jeu-là, j'aurais très bien pu euh, enlever mes petits zombies, mettre des aliens à la place, et j'aurais pu créer un univers un petit peu de la même manière, euh, avec la même mécanique, euh, ou pourquoi pas, même avec des requins et des personnes sur un radeau, ça aurait fonctionné aussi. Euh, donc c'est vrai que c'est pas un jeu narratif, donc je le, le thème des zombies m'est venu parce qu'il y a une notion de submersion euh, et donc d'attaque un petit peu qui arrive de tous les côtés, donc le, le thème collé, d'ailleurs c'est pour ça que, que le thème a été gardé, euh, mais ça aurait très bien pu être des, des attaques qui arrivent de tous bords, par des aliens ça aurait été tout à fait possible de la même manière euh, donc voilà donc je pense que ça dépend un petit peu le, le niveau de narration du jeu aussi euh, et l'équilibre entre narration et, euh, et mécanique euh, il y a des jeux qui sont très narratifs et clairement euh, clairement on peut pas changer de on peut pas changer de thème et des jeux qui sont un petit peu plus mécaniques et euh, là effectivement on peut modifier si on veut si on veut plus ou moins facilement le, le thème adrien Ouais, le, le sujet est très intéressant parce que en fait, ça dépend aussi euh, l'approche qu'on a du jeu et ce que l'on y aime à l'intérieur. Parce que euh, moi, je viens de, de des arts plastiques et de l'histoire de l'art et, euh, et tout ce qui est univers, création d'univers, dessin euh, m'attire beaucoup. Et quand je suis dans un magasin de jeux euh, ou quand je crée des jeux, j'y appose assez vite une thématique parce que j'ai euh, nourrir en fait, et de, de etc. J'ai envie de créer des univers, de voyager dedans, etc. Et en fait, un jeu, pour moi, va d'abord m'attirer aussi parce qu'il y, y a cet univers-là qui va, euh, va m'enchanter, j'ai envie d'évoluer dans un monde, etc. Mais euh, en fait, il faut des jeux pour tout le monde parce que j'ai euh, des amis qui aiment les jeux très mécaniques et en fait, euh, ils arrivent euh, à euh, occulter un petit peu euh, la boîte de jeu et à se dire, voilà, j'ai envie de jouer, il y a des jeux très mécaniques euh, où on va poser plein de pions partout etc et en fait la thématique on peut leur parler de n'importe quoi euh, bah en fait c'est pas ce qui les intéresse c'est c'est vraiment ce ce cheminement de je, je de, de de mécanique quoi ils ont envie de passer trois heures à, à à se triturer le cerveau sur des mécaniques à faire le maximum de points et en fait, on pourrait mettre n'importe quel thème ben, pour eux, ça leur irait. Donc en fait, il, y a, il en faut un peu pour tout le monde, parce que ça dépend de ce que l'on cherche aussi dans le jeu de société, que ce soit, soit passer un bon moment ou découvrir de nouveaux univers ou un sujet euh, spécifique, etc. Euh, mais il y en a aussi qui préfèrent avoir des jeux très mécaniques et, euh, et qui s'éclatent très bien là-dedans, parce que c'est ce qu'ils recherchent en fait dans le jeu de société. Nous avons une remarque très intéressante sur le chat. J'aimerais, ça me permet d'ailleurs d'aborder côté graphisme. Euh, J'avance un peu sur le, le sujet, parce que le temps passe vite, on a déjà fait 30 minutes, je savais qu'il nous fallait une table ronde de 3 heures. Euh, je vais te poser la question à toi, Alex, euh, puisque ça te concerne un petit peu, bon, pas personnellement, mais un petit peu quand même. Donc, on a Grifter Fox qui nous dit, est-ce que tous les intervenants illustrent eux-mêmes leur jeu, et sinon, comment font-ils le, le choix du graphisme ou du graphiste euh, Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. <rire> Je n'illustre pas mes jeux de société. En fait, je suis tellement dans la création du jeu, dans son ambiance, dans son univers, dans sa mécanique aussi, parce qu'il y en a quand même, que je n'arrive pas à avoir le recul du travail de l'illustrateur. Quand je suis illustratrice, euh, j'illustre surtout des romans. Euh, bah, en fait, je, je me plonge dans un univers qui n'est pas le mien. J'ai les images qui apparaissent. Euh, je, voilà, mon, mon travail d'imagination se déroule d'une manière, que je n'arrive pas à voir si je suis les mains dans le cambouis en fait <rire> ce qui fait que euh, la plupart du temps euh, alors j'ai eu la chance euh, pour euh, mon jeu sur Nicolas Flamel de choisir mon illustratrice et que la maison d'édition euh, a accepté de garder cette illustratrice et ses dessins et donc ça c'est super parce que c'est un, un tandem que j'aime beaucoup euh, et Valérienne du Vivi on, lui, on dit des fois qu'elle a des traits en fait, que je, qui aurait pu être les miens, enfin, voilà, on s'est bien trouvés toutes les deux, euh, euh, et, et sa patte, en fait, me, me correspond finalement aussi très bien. Pour les suivants, eh ben, c'est la grande question, je me suis demandé si j'allais essayer de les illustrer moi-même, et pour l'instant, je me rends compte que j'ai du mal, donc là, ce sera, à mon avis, l'éditeur qui gérera euh, cette partie-là. Fabrice, voilà. j'aimerais euh, aborder avec toi euh, ton jeu, Land of Z, qui a un style graphique... Euh... Pas mal parodique, je trouve en tout cas, euh, peut-être que tu vas me confirmer ou m'affirmer, est-ce que c'est toi qui as choisi ce style ou est-ce qu'il a été, entre guillemets, imposé ou est-ce que c'est toi qui as validé comment ça s'est passé alors, euh, donc moi j'avais euh, voilà, j'ai fait un prototype avec ces illustrations là. Euh, on en a discuté avec avec Florian de, de éditions, euh, Il trouvait que ça collait. Donc ce que j'avais trouvé moi, donc c'est pas moi qui les ai dessinés. Je suis pas je suis pas dessinateur, je suis pas illustrateur. Euh, et du coup on a essayé de trouver. Je dis on, parce qu'il m'a il m'a fortement impliqué dans le choix de de l'illustrateur. Euh, et donc on a cherché ensemble un petit peu en s'envoyant des liens de, un petit peu de, de, de travaux des uns des autres et donc Jules Dubost a été, euh, a été retenu et en fait il est complètement parti dans, euh, dans euh, l'esprit du prototype de départ donc, euh, donc, donc on a eu beaucoup de chance entre guillemets parce qu'on ne le connaissait pas et donc c'est euh, euh, par des, euh, des liens etc donc on a, on a eu ses coordonnées et, euh, et donc ça se passe très bien. Euh, mais effectivement, euh, moi je bon, voilà, je, suis pas, je suis pas dessinateur, je suis pas illustrateur, donc je je ne je travaille pas à ce niveau-là. Alors j'aime bien faire des prototypes. Alors il y a au sein de notre association des, de la Fabrice d'auteurs Marseille, on a le grand débat entre faire un magnifique prototype euh, ou faire un prototype un petit peu papier crayon euh, quand on quand on présente les choses euh, au niveau des éditeurs. Euh, moi je pars du principe qu'il vaut surtout mieux présenter quelque chose de très lisible en termes de mécanique de jeu, euh, sachant que, comme on disait, peut-être que le thème peut changer ou autre. Donc, euh, donc au niveau des illustrations, ensuite, c'est plutôt normalement le, le rôle de, de l'éditeur, ce qui n'empêche pas d'échanger avec. Et puis, euh, si on est consulté et qu'on peut faire ce, ce, ce travail de validation ensemble, c'est bien. mieux. Alex Oui, euh, malgré tout, j'ai bien vu, en tout cas, pour présenter des jeux à des concours, à des concours pour présenter même à des éditeurs, euh, moi, on m'a demandé à chaque fois d'avoir des prototypes illustrés ah. Euh, et quand je parle de Nicolas Flamel et de l'illustratrice euh, du Dugliez, en fait, euh, moi j'avais fait un financement participatif sur Ulule à l'époque pour payer l'illustratrice, parce que bah forcément je venais du métier, donc je savais bien que euh, tout travail mérite salaire et qu'un illustrateur il a besoin de gagner sa vie. Et donc en fait j'avais eu cette démarche de, de faire un financement juste pour qu'elle soit payée, mais pour illustrer le proto, parce que sinon c'était l'un des trucs en fait que, bah, qui, qui était bloquant comme, enfin voilà, euh, moi je me suis rendu compte que la plupart du temps on me demandait ça, avec en plus le fait qu'il bah, ne gardait pas forcément l'illustrateur derrière. Euh, c'est quelque chose qui m'avait vraiment beaucoup surpris. en fait C'est vrai qu'on s'entende bien sur le terme de matériel proto, donc c'est du matériel non définitif. D'une manière générale, euh, un, un prototype donc euh, même pas illustré ne donne pas forcément envie d'aller plus loin. Hein, donc euh, oui, je pense qu'en effet, il vaut mieux un, un minimum d'illustration pour euh, déjà savoir dans quel, quel type de jeu on joue. Aurélien Oui, pour rebondir là-dessus, effectivement, euh, moi je distinguerai, enfin nous dans notre pratique on distingue deux choses, il y a l'illustration et l'infographie. Et c'est vrai que moi quand je fais des protos, j'ai tendance à passer par des sites tiers comme Game Icons ou The Noon Project qui permettent de proposer des symboles ou des choses comme ça pour avoir un prototype euh, qui, qui qui soit un, qui ait des symboles, des icônes qui soient clair et lisible et en même temps les icônes étant jolies ça donne quand même déjà un tout petit peu envie même si après c'est pas un style graphique c'est des infographiques Moi globalement mon, mon niveau graphiste mon niveau graphique maximal c'est le bonhomme bâton. Donc, euh, voilà j'ai besoin de trouver des contre-mesures par rapport à ça. Euh, par contre effectivement euh, nous, bon quand on fait des jeux de commandes, on fait le graphisme aussi en interne parce qu'on a des gens qui ont les compétences en interne, donc ça tombe bien. Euh, mais, mais par contre, quand je suis dans une démarche d'auteur, par exemple, j'avais fait un jeu l'an dernier qui s'appelle Gate dans lequel on, on incarne des enseignants qui vont ramasser des fraises dans les champs. Tout lien avec l'actualité, évidemment, est tout à fait fortuit. Et euh, l'idée, c'est que euh, je m'étais associé avec une graphiste, Nadia Taleb. Euh, et ce qui est toujours intéressant, quand, quand moi je travaille avec des, des graphistes qui font l'infographie et l'illustration, euh, les deux, euh, bah, c'est que pour le coup, ça crée un rebond, ça crée un ping-pong en fait entre l'aspect game design et l'aspect graphisme. Parce que du coup, je commence à créer des espèces mécaniques, etc. Je donne à ma graphiste, tiens, qu'est-ce que en penses Ah ouais, tiens, ah mais on pourrait faire ça. Et en fait, elle rebondit aussi et ça me donne des idées en plus. Et, et quelque part, c'est vraiment un travail qui se fait en, en, en bidôme, quasiment en symbiose, euh, quand on a la chance de pouvoir euh, vraiment faire tout ce process de, de A à Z. Et c'est vrai qu'en game design en général, le fait d'avoir des, des sparring partners, donc vraiment de faire les trucs à plusieurs, comme ce que disait Alexandra tout à l'heure d'ailleurs, c'est souvent une, une force et c'est très intéressant. Très, très bon accent anglais, bien meilleur que le mien. Adrien. Ouais, pour, pour, pour continuer un peu la réflexion, euh, je vais distinguer deux choses. C'est que euh, pour ma part, quand je crée des prototypes, j'essaye d'aller quand même assez loin. Je, je vais récupérer pas mal d'images à droite à gauche. Je dessine pas tout parce que j'estime je, que l'éditeur va, va changer quand même pas mal de choses derrière. Mais c'est vrai que j'essaie je, de faire des prototypes assez finis et assez fidèles. Euh, et en fait, euh, quand on passe du côté éditeur, euh, en fait... C'est pas grave en fait si un prototype est euh, très illustré ou pas assez illustré. En revanche, c'est vrai, je rejoins Aurélien sur la question du, du, du, des feedbacks avec des icônes et des couleurs. Euh, en fait, tout ce qui va nous aider à comprendre euh, bien le jeu, c'est-à-dire que euh, ne serait-ce que des aplats de couleurs euh, qui permettent de bien comprendre quel type de carte et quel type de carte, on... enfin les différents effets, etc. En fait, tout ce qui permet de au moins comprendre le jeu. Euh, après, on peut mettre des petits bonhommes bâtons dessus juste pour illustrer, pour dire bah, ça va être un personnage, bah, ça suffit en fait, on n'a pas besoin de plus. Mais en revanche, pour un bon prototype, on va dire, c'est tous les feedbacks qui vont euh, nous aider à comprendre rapidement le jeu, où est-ce qu'on se situe, etc. Après, si on veut faire un prototype euh, joli, très bien fini, bah, tant mieux, c'est toujours agréable, nous, quand on est éditeur, de, bah, de recevoir des jeux qui sont très fignolés, etc. Même si on ne garde pas le, la thématique, etc., bah, c'est toujours agréable mais c'est pas un prérequis. Il voilà, faut vraiment avoir ces feedbacks, ces, ces petites icônes, ou, ou, ou ces choses qui nous permettent de comprendre bah, à quoi on joue. quoi C'est vrai que illustrer un jeu, on se rend pas forcément compte lorsqu'on joue, mais c'est un très, très gros travail euh, d'éditorialiste, j'ai envie de dire, parce que ah. il y a dans l'absolu donc euh, plusieurs grosses ilus pour la boîte, donc le devant le, le recto le verso, il y a des ilus pour la notice, ça peut être des illustrations inédites, il y a une grosse ilu euh, pour le plateau, il y a plusieurs plein de petites illus, ne serait-ce que pour plusieurs types de cartes par exemple des cartes actions des cartes ressources des cartes plein de petites illus qui euh, qui qui sont qui peuvent être des fois compliquées à à choisir ne serait-ce également que par exemple la l'iconographie des euh, des cartes en elles-mêmes pour par exemple aussi les malvoyants est quelque chose à prévoir Adrien oui c'est euh, assez intéressant. Bah, pour l'exemple de Yellow, par exemple, on a des graphistes en interne qui, euh, qui font ça à temps plein et qui, euh, qui vont en faire ce, tout ce travail de, de, de cartes, d'iconographie. Euh, on fait des tests avec euh, euh, ces personnes qui peuvent avoir des, des soucis de, de, pour de lisibilité de cartes, etc. C'est ce qu'on essaye de, de faire au maximum pour, pour l'ensemble de nos jeux. Mais c'est pas toujours évident. La seule chose dont on fait appel en externe, c'est justement ces illustrateurs, parce qu'ils vont proposer des univers différents à chaque fois, et à chaque fois, on essaye de faire appel à plusieurs illustrateurs différents, etc., pour, pour illustrer, pour illustrer les jeux, quoi. Alex? Euh, oui, non, j'étais plus sur la réflexion qu'effectivement, je pense qu'en fait, il y a deux postes. En tout cas, je l'ai vu, là, dans, dans la création des jeux. Euh, il y a l'illustrateur et il y a le graphiste. Hein. Et, euh, c'est vrai que quand, euh, vous parlez de tous des pictos, de, de, de ces choses-là. Euh, alors, c'est vrai que bah, moi, sur le proto, je l'avais fait moi parce que j'ai aussi été maquettiste à une époque de ma vie. <rire> euh, mais là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est la maison d'édition qui a gardé les illustrations, mais qui a refait complètement le design. Euh, euh, et c'est vrai que finalement, le ou la graphique, c'est souvent le troisième partenaire, en fait, euh, quand, quand le jeu est abouti, hein, j'entends. Euh, ou peut-être pas, d'ailleurs, même pour un proto. Et c'est pas forcément la même personne ouais, voilà. enfin, c'était plus une réflexion là-dessus c'est vrai que les, non, les pictogrammes c'est vrai que les les pictogrammes qui ont qui apparaissent directement sur sur, sur les cartes sur, sur le jeu font intrinsèquement partie de des mécaniques donc quelque part ça mélange graphisme et, euh, et mécanique qu'en penses-tu Fabrice alors Moi, je travaille surtout sur, de plus en plus sur ce point-là, euh, c'est-à-dire que l'aspect illustration. Euh, euh, alors, pour me faire plaisir, je, je, parfois je tente de faire un, un joli proto, euh, mais je vais surtout essayer de, de faire en sorte que le, le jeu soit très compréhensible grâce au petit euh, Donc, si je veux que telle carte provoque tel effet, je vais plus me concentrer sur qu'est-ce qu que je vais pouvoir mettre comme iconographie sur ma carte. Pour que ce soit immédiatement compris par par le joueur et, et par par l'éditeur. Donc plus que le, le travail de recherche d'illustration, même si j'envoie quand même des, euh, j'essaie d'envoyer quand même des des protos euh, euh, jolis, mais euh, voilà j'essaie surtout de faire en sorte que ce soit très lisible, très compréhensible, et que même parfois, ne serait-ce qu'en lisant une carte, on n'a peut-être pas besoin même de regarder le, le livret de règles, on sait exactement ce qu'elle va faire. Point. C'est vrai que par rapport à ça, vu que je suis aussi euh, euh, moi-même euh, jeune auteur de, de, de, de jeu, euh, pour l'instant, je fais des, des petits protos dans mon coin, on va dire. J'ai euh, déjà commencé à faire euh, quelques pictos sur... Euh, sur, sur des cartes actions, et euh, j'ai un j'ai un ami à qui j'ai envoyé euh, l'exemple d'une carte action avec euh, un picto qui m'avait l'air un petit peu compliqué, que j'estimais euh, clair, donc c'était une action qui te permettait de piocher trois cartes de la pioche, d'en choisir une et d'en redéposer deux. Donc je lui envoie la carte, je lui demande si c'est clair, il me répond, pas du tout, j'ai dit ok. <rire> Aurélien, qu'en penses-tu euh, ben, bah, Je pense que tu as cité quelque chose qui est très important, c'est que les tests c'est très important, donc euh, moi j'ai envie de rebondir un peu là-dessus, c'est qu'effectivement dans, dans la démarche d'auteur, euh, euh, bah, que ce soit pour tester des pictos, euh, que ce soit pour tester de la lisibilité ou de la mécanique ou, euh, ou tout en fait, euh, c est, c est, les tests c'est genre fondamental quoi c'est-à-dire euh, c'est important d'en faire le plus tôt possible avec le plus de gens possible euh, dans le plus de contextes possible euh, et, et d'itérer et en fait assez rapidement donc on a une première version de notre, de notre proto euh, on l'a fait tester on voit ce qui se passe on a des choses à changer on fait une deuxième version on voit ce qui se passe etc et, et c'est vrai que cette notion de faire plein de tests et plein de versions euh, bah ça va de pair en fait avec euh, le fait d'avoir des chronographies qui soient qui soit, bah, qui soit immédiatement compréhensible et clair. Et euh, bah, je rejoins un peu tout ce qui a été dit sur euh, c'est tout à fait possible, enfin euh, c'est relativement abordable en fait même avec des logiciels comme PowerPoint en fait euh, de faire des, des prototypes euh, à base de à plat de couleurs avec de la de, de, des codes couleurs simples euh, genre vert c'est bien, rouge c'est moins bien, bon euh, et euh, et avec des, des icônes de se, de se débrouiller comme ça. Et, et je voulais aussi rebondir rapidement sur euh, l'aspect euh, déficience visuelle parce que c'est c'est un sujet qui est euh, pas mal abordé ces derniers temps et c'est une bonne chose. Euh, effectivement, c'est vrai que le fait de doubler les, les couleurs par de l'icône, c'est hyper important, ne serait-ce que pour les personnes qui sont daltoniennes. Comme ça, on, on augmente l'accessibilité. Et il euh, bah, y a des assauts comme AccessIGEU, hein, qui est un assaut spécialisé sur l'adaptation la, euh, et la création maintenant de jeux pour déficients visuels et les clients euh, qui euh, justement euh, va avoir de bonnes pratiques qui va sortir et tout, qui sont très pointues là-dessus et démontrent euh, qu'il euh, y a des possibilités, il y a des moyens d'augmenter l'accessibilité pour les déficiences visuelles. Et, euh, et c'est vrai que plus tôt on prend ces considérations dans la démarche de design et de conception, plus on se dit tiens comment je fais pour avoir un truc qui soit le plus accessible possible et plus ça rendra les choses euh, aisées, on va dire, pour de l'adaptation un peu extériori. Le fait de ne pas complètement bitérer le truc au début euh, C'est euh, souvent une très bonne chose quand il s'agit d'augmenter de, de, de, euh, euh, voilà, ce sujet-là. Désolé, j'ai parlé de plein de trucs en même temps. Non, mais il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Le temps passe très vite, il est 18h44, et j'ai envie de cliquer sur euh, l'horloge pour la mettre en pause, mais je crois que ça ne marche pas comme ça. Euh, J'aimerais passer sur euh, le choix de la mécanique de jeu quelque chose qui est aussi euh, très, euh, très, très vaste. Il existe plusieurs mécaniques différentes dans les dans l'univers des jeux, que ce soit du deck building, placement d'ouvriers, gestion de main, gestion de ressources, draft, ça peut être un mélange de plusieurs types de, de mécaniques. Adrien, comment ça se passe chez toi pour euh, choisir une ou plusieurs mécaniques, euh, plus ou moins liées au thème hum... Ça va dépendre de plusieurs choses. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de, de l'entrée dans la création de, de jeux par, par trois grands biais qui sont le, soit le thème, soit la mécanique, soit les, le, le matériel en fait dont on a à disposition. Euh, ça dépend des affinités euh, qu'on qu peut avoir avec le jeu. Mais euh, par exemple, moi, je rentre souvent par la thématique. Euh, C'est-à-dire que c'est un, un, un, un thème, peu importe le thème qui va me faire... Euh, euh, commencer à créer un, un, un jeu et c'est à partir de cette de ce thème là en fait que je vais commencer à piocher dans les mécaniques euh, donc soit on essaie de essayer d'en créer une nouvelle mais ce qui est de de plus en plus compliqué parce que parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites aujourd'hui mais on, on trouve toujours de nouvelles idées ou alors on va on va en, en mélanger plusieurs des petites et... originalités sur des mécaniques déjà existantes qui vont la rendre un petit peu plus à part c'est ça, et c'est peut-être le thème qui va pouvoir nourrir cette réflexion, en fait, parce ce que, euh, que je choisis, un thème cow-boy, ou, euh, ou de parler de, des pompiers, par exemple. Ben je, ça, ça va apporter peut-être, ne serait-ce qu'un petit biais, un petit élément qui fait que euh, ce thème-là, plus cette mécanique-là, euh, euh, va pouvoir créer une, une un hybride ou un, une nouvelle extension de, de cette mécanique. Quoi. Mais... Euh, pour ma part, c'est un peu compliqué, par exemple, de, de rentrer directement par une mécanique. Après, en fait, ça dépend des contraintes qu'on se pose dès le départ, c'est de se dire « Ok, euh, je, je vais commencer, je vais envie de faire un jeu de draft parce que j'aime ça, euh, je vais faire un état des lieux de, de tout ce qui existe peut-être déjà euh, et essayer de m'en éloigner le plus. Mais, » euh, Mais pour moi, c'est pas une approche euh, évidente dans ma manière de, de, de concevoir des jeux. Hein, mais euh, c'est pour ça que je passe d'abord par, par le choix d'un thème la plupart du temps. Alex euh, alors, mon entrée, c'est le thème, hein, comme je l'avais dit. Donc, euh, après la, le choix de la mécanique, euh, je pense qu'elle s'impose un peu dans la continuité du thème, c'est-à-dire que je sais dans quel univers je suis, et dans quelle ambiance, je sais ce que j'ai envie de faire vivre aux joueurs, et du coup, à partir de là, bah, c'est pour leur faire vivre, enfin, leur faire vivre ça, bah, de cette manière-là, ça va être peut-être plus sympa. Euh, Très souvent, je fais des essais hein, et des tests euh, et puis des fois, je modifie les choses, euh, j'affine, etc. Euh, les, les tests, ouais, enfin on l'a déjà dit point, c'est essentiel. <rire> essentiel, essentiel, essentiel, essentiel. Euh, après, euh, je pense que euh, j'aime les cartes et donc euh, le point commun de tous les jeux que j'ai pu faire, alors jeux de société et puis j'ai des jeux de développement personnel aussi à côté, puisque j'ai aussi. Je suis aussi thérapeute, <rire> art thérapeute précisément. Il euh, y a toujours les cartes en fait, donc je pense que c'est un peu, c'est un peu une espèce de truc qui reste en page de fond, quelle que soit la mécanique au final, parce que c'est souvent pas les cartes toutes seules évidemment, euh, mais, mais voilà. Mais ça découle vraiment en fait du terme, et de, de, du thème que j'ai envie de faire vivre. Euh, c'est vrai que quel, quelle que soit la, la façon dont tu veux amener ton jeu à l'aboutissement, tu peux avoir des, des thèmes qui te sont proches euh, en tant que personne. Mais c'est vrai que si tu es plus à l'aise dans dans un mécanique de dans, des, dans une ou plusieurs mécaniques de cartes, oui. Bon, dans ce cas, il y a il y a il y, y a pas de problème pour ça. Aurélien. Euh, ouais, alors, bah, c'est, euh, j'en parle dans ma chaîne YouTube, j'ai des questions, abonnez-vous. Euh, globalement, c'est vrai qu'il y a un truc que, que j'aime bien. Cliquez <rire> sur la cloche. Je le dis plus. Après, hein. <rire> sur la euh, non, il y a, il y a un truc que j'aime bien, au final, c'est partir de, et ça rejoint un peu ce qu'a dit Alexandra, c'est la notion d'expérience. En fait, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre, euh, à mes joueurs et à mes joueuses. Et, et à partir de ça, de, de du vécu, euh, finalement, comme je travaille bien le vécu et je décris en une phrase, je veux que les joueurs se sentent submergés. Bon, c'est Fabrice hein, m'as inspiré ça avec ton jeu, ça tombe bien. Et ben c'est vrai qu'en partant de cette expérience, je vais me diriger vers l'un ou l'autre mécanique, thème ou, ou, ou matériel un peu, un peu, un peu de manière semi-aléatoire. Qu'est-ce qu que ça va m'évoquer Et donc pour ça, je vais regarder un petit peu ce que j'ai à ma disposition sous la main. Qu'est-ce que je connais Je vais faire des petits tests en faisant des, des, des petits bouts de mécanique et finalement le, le tout va se <coughs> va se créer de manière un peu un peu synergique autour de ce qu'est-ce que je veux faire vivre spécifiquement aux, aux joueurs ou aux joueuses. Et il y a quelques années, j'avais créé un jeu où je voulais faire vivre l'expérience de la Finlande. Bah du coup, j'étais parti sur le thème et j'ai créé un jeu dans lequel on, on fait une compétition de sonar. Bon bah évidemment, c'est sûr que le, là le thème il est très prégnant, mais c'était l'expérience qui prévalait plutôt que le thème en, en tant que tel. Fabrice euh, oui, non, mais c'est exactement. Alors, je vais pas répéter ce qui a été dit, euh, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, se dire voilà, j'ai un thème qui évoque quelque chose. Euh, à partir de ce que ça évoque, qu'est-ce que je veux euh, faire vivre aux uns et aux autres, et à partir de là, je vais essayer de, de, de réfléchir un petit peu à toutes les mécaniques euh, que je connais, que j'aime bien éventuellement, mais c'est peut-être plus celles qui me semblent surtout les les plus adaptées à, à ce que je veux faire vivre. Et donc je, je je tape dans ce dans ce panel de mécaniques pour essayer de voilà de, de trouver les les meilleurs, sachant que trouver de nouvelles mécaniques aujourd'hui alors c'est encore possible mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui ont, qui ont été explorées. Euh, je ne sais plus si Adrien qui disait mais après c'est aussi le le fait de de un petit peu comme en musique les notes on les connaît. Euh, ben ce qui va faire un bon morceau c'est comment on accorde les choses les unes avec les autres et comment on fait un enchaînement de, de notes euh, pour créer des, euh, des nouveaux morceaux, des voilà, des nouvelles mélodies et euh, de la même manière dans le jeu euh, je le vois un petit peu de, de cette manière là en fait on va prendre ce qui existe, on va bien imbriquer les choses, on va peut-être rajouter des, des petits twists à droite à gauche euh, et donc on va essayer de faire vivre euh, le, voilà quelque chose d'intéressant par rapport au thème donc, pour reprendre Land of Z, tu as donc fait des, des, des premiers et des précédents tests sur des mécaniques qui te paraissaient pas concluantes. Et finalement, tu as tu as adopté quel type de mécanique au final alors, euh, alors, Land of Z, c'est une mécanique de... de, de comment expliquer C'est du mouvement de matrice de cartes, en fait. Donc, c'est assez particulier. Euh, en fait, c'est quelque chose qui me semblait logique, c'est-à-dire des... Euh, des personnages qui sont dans une zone en fait, et euh, leurs mouvements font rentrer de nouvelles cartes, de nouveaux ennemis, et euh, on doit se déplacer, combattre d'une certaine manière. Euh, ouais, C'est quelque chose qui m'est venu euh, assez simplement. Euh, ça me semblait cohérent par rapport à par rapport à ce thème. Et euh, donc voilà, donc des fois il y a des choses qui viennent assez facilement, des fois des choses qui sont beaucoup plus longues à, à, à être trouvées. Donc on se dit, bah là, en ce moment je travaille un jeu par exemple, je, voilà, je, je me creuse la tête, j'ai pas encore réussi à trouver le la méca qui colle. Euh, et des fois ça vient d'un coup. Euh, voilà, c'est assez assez spontané, donc ça ça s'explique pas forcément toujours. J'ai une question pour toi, l'Alex, de la part de Grifterfox, Fox, qui te demande, est-ce que un jour l'Alex va créer un jeu sur les vampires, puisque c'est également un univers que tu connais bien. Euh, Peut-être, allons aller allez savoir. <rire> euh, c'est pas c'est pas forcément dans. Soyons honnêtes, c'est pas forcément euh, dans, dans ces sujets-là. J'ai fait le tour en jeu de rôle, en grandeur nature. Euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup exploré le thème des vampires à une époque de ma vie et du coup, je suis pas sûre d'avoir complètement envie de d'aller aussi le mettre en jeu de société. Mais la question du coup est, est rigolote. <rire> ok. Tu as répondu à la question, c'est gentil pour Richard. Il y a un pan très très intéressant et euh, crucial dans le, le processus de fabrication d'un jeu de société, c'est bien sûr bah, sa fabrication en elle-même, le matériel choisi, les matériaux, le choix de pions en bois, euh, pions euh, grands, petits et cartes taille des cartes, taille du plateau, organisation du plateau. Aurélien, comment ça se passe chez toi euh, <rire> ah bah c'est assez intéressant parce que nous, bon, en fait, on a une problématique en tête euh, qui ne répond pas exactement à la question, mais c'est vraiment le truc qui nous drive le plus, c'est le fait de faire euh, un truc qui soit le plus, le plus éco-responsable possible et aussi le plus local possible. Les deux ne sont pas forcément... Euh, euh, enfin voilà, en tout cas on essaye de prendre les deux en tête. Donc nous, en fait, c'est très pragmatique, c'est identifier des, des fournisseurs euh, qui puissent produire des choses de bonne qualité euh, et de manière assez respectueuse et, euh, et aussi localement. Alors nous, on peut aussi se le permettre plus facilement parce qu'on est sur des petites séries en général pour des pour des productions sur commande. Donc euh, voilà, ça peut être euh, plus facile de passer par euh, par euh, FranceCart, Cartamundi, Mundi, euh, out Games en Belgique, etc. Euh, donc voilà, c'est notre préoccupation principale. Et du coup, à partir du moment où on a nos fournisseurs, euh, ça, ça impose justement des contraintes euh, sur ce qu'on va pouvoir ou ne pas pouvoir faire en fonction de tout simplement de ce que les fournisseurs peuvent faire. Euh, donc, euh, en fait, le, nous, on va vraiment fonctionner en termes de, de, de réactifs limitants. Quoi. Après, euh, bah, oui, il y a des questions de, qui ont trait à l'ergonomie notamment. Est-ce qu'on prend des petites cartes et grandes cartes bah, Ça dépend, ça dépend si c'est pour des publics qui sont euh, euh, jeunes, moins jeunes, euh, etc. Ça dépend aussi quel est le, le budget qu'on a sur le jeu. Euh, nous, comme on fait de la production sur mesure en petite série, on peut faire des jeux qui sont un peu de luxe et qui, d'un point de vue éditorial, ne, ne pourraient pas exister. Euh, donc, euh, voilà, on est un peu, on est un peu, un peu ovni, en fait, je pense, par rapport au, euh, au B2C, enfin, au grand public là-dessus. Adrien, étant donné que tu es euh, chez Yellow, c'est une très grosse boîte, je suppose que tu es euh, très concerné par, ce, par cette question du matériel. Oui, c'est un peu euh, ma vie de tous les jours, on va dire. Ben non, c'est très important. Et en, en fait, ce qui va, il y a plusieurs choses qui vont driver ce, ce choix-là. C'est d'abord le, le, ben, la, la volonté de l'auteur aussi, savoir si, si, si les éléments de son prototype sont, sont euh, cruciaux pour le pour pour comprendre la mécanique etc après la plupart du temps ce qui va ce qui va driver un peu tout ça ben c'est tout simplement ça va être le budget alloué au jeu enfin les devis qu'on va recevoir des différentes usines etc c'est surtout ça en fait qui va conditionner les choix que l'on peut faire, parce que suivant les jeux, bah, et suivant les besoins qu'on a pour un jeu, soit on va avoir des jetons euh, assez classiques, euh, on, des cubes en bois, par exemple, de couleurs, euh, qui sont beaucoup plus faciles à, à intégrer dans un jeu, avec un, un même un petit budget, on peut, on peut rentrer tout ça dans une boîte assez facilement. Là où ça va être plus compliqué, c'est quand il y a des jeux qui demandent des, des conceptions assez spécifiques, euh, je pense notamment par exemple à un jeu chez euh, chez Loki qui, euh, qui est un éditeur enfant euh, qui a sorti Superfly. Donc c'est un jeu où, en fait on va jouer avec des, euh, des tapettes à mouches, avec des dés à l'intérieur. Euh, là c'est vraiment un, un, un objet spécifique qui a été conçu pour ce jeu-là. Euh, donc c'est des petites tapettes à mouches avec euh, un, un dé vraiment coincé à l'intérieur dans une bulle. Euh, et en fait, euh, bah, tout ça va demander de la conception et, euh, et, du, et du coup, presque tout le jeu, tout le budget du jeu tourne autour de cet élément-là. Donc oui, c'est une question euh, que je me pose tous les jours parce que euh, en fait, la contrainte principale ça va être euh, le budget en fait pour qu'on rentre euh, dans nos frais, qu'on propose des tarifs cohérents en magasin et pas arriver avec un petit jeu de, de cartes avec quelques pions. Euh, si je mets des pions en métal moulé, etc., bah, ça va vite euh, faire grimper le prix et euh, personne ne va l'acheter en magasin parce que ça va être euh, euh, très compliqué. Quoi. Donc ouais, ça va être plutôt le, le, le budget en fait du jeu qui va qui va driver tout ça. Alex, ça s'est passé comment chez toi, le, le choix des matériaux et euh, les contacts avec les fabricants Alors, pour tout ce qui est proto, très souvent c'est du fabriqué maison, euh, ciseaux, colle, <rire> carton euh, découpés, etc. Sauf sur mon dernier proto, où là en fait j'ai acheté sur des sites qu'on ne citera pas, euh, des cartes déjà euh, enfin, blanches, déjà découpées, des choses comme ça. Parce que ça allait quand même plus vite. Euh, pour le reste, c'est mon éditeur qui, qui gère en fait. Pour l'instant, je suis un, un seul éditeur. Et donc, euh, c'est donc JD Games qui gère, euh, qui gère la fabrication. Et c'est vrai que j'ai pas forcément ni le regard ni la main dessus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on voulait une boîte qui au final soit moins chère. Donc, on est aussi dans euh, bah, comment ça tient dans la boîte, que la boîte soit pas trop grande. Yes. heureusement que j'aime les cartes parce qu'on est sur des cartes. Euh, avec le souci aussi que ça puisse être euh, vendu dans d'autres pays, donc euh, pas forcément beaucoup de textes, des choses comme ça. Enfin voilà, euh, c'est plus dans, dans... mais c'est plus eux en fait euh, qui, qui sont dans cette réflexion-là, qui me tiennent au courant, mais, mais, mais je suis pas forcément dans dans la décision de ce que ça donnera, euh, de ce que ça donnera au final. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup la démarche d'Aurélien euh, avec la, la notion de déco responsabilité. Et ça, je trouve ça vraiment très très chouette. C'est important. Et peut-être que même avec nos protons, on pourrait y penser de temps en temps aussi. Fabrice, <rire> comment ça s'est passé pour toi euh, Alors, pour moi, la fabrication maison, découpage, etc. Euh voilà carton plume collage donc hyper artisanal et après au niveau des éditeurs euh, bah c'est déjà c'est leur effectivement un petit peu leur leur boulot leur choix mais alors euh, si on prend aux éditions avec Land of z bah, on échange énormément sur la question justement du lieu de fabrication du jeu donc qui va faire l'objet d'un Kickstarter euh, fin octobre euh, donc là on échange énormément donc c'est euh, voilà je suis assez impliqué sur ces questions là mais le choix de toute façon c'est le choix de l'éditeur et à un autre jeu, donc l'un, deux, trois lapins qui a été signé chez chez Sidon, Le, la question du matériel est assez importante parce qu'on est sur des éléments sur table euh, un petit peu en 3D, donc c'est une sorte, un mélange de d'un, deux, trois soleil et de cache-cache sur table. Donc là, tout est en 3D, il euh, y a tout un travail de réflexion par rapport à la hauteur des éléments, par rapport à la cible, par rapport au public, par rapport aux enfants, la taille de leurs bras quand ils doivent bouger les éléments sur table. Donc il y a vraiment toute une réflexion sur l'ergonomie du jeu et au niveau du matériel. Euh, donc il y a un mélange à la fois de, de des contraintes de coûts, comme disait Adrien, des coûts de production, et en même temps euh, de ce qui doit rester euh, sur table pour que le pour que le jeu fonctionne. Donc voilà, c'est vraiment euh, trouver un équilibre entre tout ça. Et, euh, voilà, c'est hyper intéressant, mais bon, c'est c'est vrai que la, la, la décision finale relève du, euh, du choix de du choix et des contraintes, euh, surtout de, de des éditeurs. Adrien, lorsque tu me parlais tout à l'heure de, de jeux qui ont des demandes très spécifiques, comme par exemple le jeu avec les tapettes à mouche, est-ce que, par exemple, si je fais imprimer tout mon matériel dans une ou plusieurs usines, comment ça se passe après pour euh, l'assemblage de, de, de tout ça dans la boîte que je vais retrouver en magasin Est-ce que c'est toi qui reçois un paquet de tapettes à mouche, un paquet avec des cartes, un paquet avec des dés par exemple, ou est-ce que tu reçois déjà tout ensemble euh, Non, on travaille avec euh, plusieurs usines, ça dépend les demandes. Euh, euh, généralement, en fait, c'est l'usine en fait qui va elle travailler avec différents partenaires pour euh, pour euh, s'occuper de tous les éléments de jeu. Donc en fait, ils vont pas fabriquer eux-mêmes tous les éléments, mais euh, ils vont euh, nous proposer euh, des, des, des pièces et euh, et les faire, d'où euh, euh, les vendre en fait. Donc ils vont les stocker chez eux directement chez eux. Euh, et sinon, ils vont fabriquer des moules pour nous. Mais en fait, on est toujours dans le processus dans le sens où on reçoit beaucoup d'échantillons. Euh, de tous ces éléments là en fait on valide chaque étape on valide les, les moules pour les figurines on valide euh, les patrons etc donc on, on est quand même dans le processus on a quand même un oeil là dessus euh, après ça dépend de, de, de des éditeurs mais en tout cas nous c'est nos, nos partenaires qui, qui, qui gèrent tout ce stock là quoi. on a déjà écoulé notre heure de table ronde on me dit dans l'oreillette qu'il me reste 15 minutes <rire> j'ai pas envie d'arrêter <rire> il y a, et on a donc abordé la, la fabrication, la conception, mais on va donc finir sur euh, une autre phase qui est très, très, très intéressante et instructive pour euh, que ce soit l'auteur et l'éditeur, car ce, cela peut changer des fois beaucoup de choses. Les phases de test, comme on en a parlé, donc euh, comme on a déjà dit, du test, du test, du test. Aurélien, ça t'inspire pas euh, c'est important de tester, je vais pas vous dire que j'ai fait une vidéo à ce <rire> coup, même si c'est vrai, mais, mais globalement, euh, non, non, c'est... Euh, bah, alors si, un truc qui est important dans les tests, c'est que les tests ont, vont avoir plusieurs usages en fonction du test. C'est-à-dire que globalement, en fait, les, les premiers tests, c'est des tests où on va, je, en tout cas dans notre pratique, dégrossir vachement les choses, parce que globalement, et ça c'est intéressant s'il y a des auteurs autrices qui nous écoutent, euh, qui, qui font leur premier jeu, un premier proto, ça ne marche pas. <rire> ça, la plupart du temps, ça bug. Donc, en fait, peu importe. Euh, on avait on a eu une intervention il y a pas mal d'années Antoine Bozac qui disait, je fais des protos, ils sont buggés. Très bien. Donc, en fait, euh, voilà, c'est très important. Au début, de dégrossir les choses, on fait un test grossier. Limite, on le fait nous-mêmes, on le fait avec nos, nos, nos amis très proches ou quoi. Mais ça permet de lancer la mécanique, de se mettre dans le truc, de on crée un proto, on voit ce qui marche, généralement pas grand-chose. Et ça nous débloque plein de trucs. Et plus le, les versions vont avancer, et plus on pourra itérer vers quelque chose de fin, c'est-à-dire que euh, en fait, globalement, on dégrossit euh, peut-être à la louche hein, 80% du jeu dans les 10 premiers tests, mais les 20% restants, c'est les, les plus importants en fait, parce que pour qu'un jeu soit fini et très important, c'est crucial. Donc, en fait, d'abord, peut-être des tests de dégrossissement auprès de gens très proches et ensuite d'aller de plus en plus vers euh, le, le public cible euh, du jeu. Parce qu'évidemment, le faire tester notamment en salon, en festival, etc., c'est assez fondamental parce que c'est là qu'il va vraiment rencontrer son public euh, pour les, les premières fois, a priori, euh, et... Euh et c'est là qu'on va avoir les retours les plus francs et les les plus euh, les enfin les plus vrais en tout cas les plus intéressants. Et après le débat fait rage sur euh, à la fin d'un test est ce qu'on fait remplir ou pas un petit questionnaire. Alors je l'ai posté sur le groupe Facebook de de la ligue des des auteurs franciliens il y avait un grand débat. Euh, voilà moi j'aime bien faire un petit formulaire euh, sur le, la base du volontariat à la fin en mode qu'est-ce que vous en avez pensé une étoile deux étoiles jusqu'à quoi. Euh, voilà moi j'aime bien mais tout le monde n'aime pas ça parce que ça peut donner un côté un peu austère. Et le côté un peu euh, « voici votre ticket de caisse, merci, au revoir », alors que dans un salon, on est là oui. aussi pour rencontrer les gens. Donc voilà, débat ouvert, <rire> sujet complexe. Fabrice, dans ton collectif d'auteurs euh, marseillais, tu mmh. vous êtes un peu des, des spécialistes des tests de proto Oui, alors, il euh, y a plusieurs façons de faire. Alors, euh, et pas plus tard ce matin, j'étais au téléphone avec mon, mon co-auteur d'un, deux, trois lapins, je j'ai pas cité tout à l'heure, je rectifie Anthony, Anthony Perronne, je te salue. Euh, euh, oui, il y a plusieurs façons de faire tester. Effectivement, déjà, il euh, faut éviter les, les amis, la famille. Euh. Alors, au début, c'est bien, comme disait Aurélien, mais au bout d'un moment, ils sont, ils sont toujours trop gentils. Euh, donc, le jeu est toujours le, le plus beau. Euh, alors que non, c'est pas le cas. Euh, donc effectivement, nous au niveau du, du collectif, alors c'est plus qu'un collectif, hein, c'est une association loi 1901. J'insiste, c'est important pour nous. Euh, on a, euh, voilà, nous, on est sur de la résolution de problèmes aussi, c'est-à-dire qu'on peut faire tester des jeux en, en salon euh, ou dans des associations de, de, de joueurs. Euh, et ensuite, on peut effectivement se retrouver confronté à certaines problématiques. Et euh, là, l'association de, de, de la, de la Fabrique d'auteurs marseillais. Euh, peut rentrer en jeu parce qu'on peut dire bah voilà là j'ai fait tester je me suis rendu compte que à ce moment-là ça ça coince euh, au niveau du public on a telle ou telle problématique et euh, qu'est-ce que vous en pensez on fait un test et puis on a tout, tout, tous les cerveaux qui se mettent en route et euh, qui permettent de résoudre des des problèmes donc c'est vrai le fait d'être en groupe euh, ça permet de voilà d'être plus efficace et ça fait vraiment euh, vraiment avancer les choses donc ça c'est très intéressant d'être d'être plusieurs sur euh, sur euh, sur des tests euh, donc voilà, mais je, je rejoins ce qu'a dit Aurélien également, euh, c'est euh, exactement, exactement ça en fait. Alex, qu'en penses-tu de tout ça euh, Je suis complètement d'accord, le premier proto, il est toujours buggé, il n'est jamais bon. <rire> Là-dessus Aurélien a, a tout à fait raison. Euh, c'est vrai que faire des tests avec les proches, alors en fait ça dépend des proches. Moi j'ai, euh, dans mes proches, j'ai un monsieur règle euh, ouais. et je pense que c'est celui qui a été le plus... Euh, le plus le plus chiant, mais aussi, merci Stéphane si tu m'entends, euh, le, le plus génial parce que euh, il a forcément mis le doigt à chaque fois sur tout ce qui coinçait. Euh, j'ai aussi expérimenté des trucs vachement sympas. C'est qu'en fait, dans une boutique de, de, jeux, de jeux à Nantes, euh, je suis venue avec un proto que je considérais comme abouti. J'ai posé le proto et, les, et le livret de règles sur la table et en fait, j'ai regardé les gens s'en servir, l'utiliser comme s'ils l'avaient acheté en magasin et qu'ils étaient chez eux. Et, et moi, du coup, je me notais les... <rire> en fait sur un petit carnet quand je voyais qu'ils interprétaient ma règle, quand je voyais qu'il y avait des questionnements, que, que ça coinçait. Alors ça s'est plutôt bien passé, donc j'étais assez euh, soulagée, <rire> c'est vraiment terme. Mmh. Mais ça, je pense que c'est un truc qui peut être assez sympa à faire aussi, avec des purs inconnus, de, mmh. de, voilà, de, de se mettre en position de spectateur et, et, et de les s'emparer de ce qu'on a créé. Euh, voilà mais oui, oui oui enfin je pense que c'est super important et de le de faire tester aussi bien par des gens qui sont pas forcément des gros joueurs que par des gens qui sont des gros joueurs et moi j'ai bien aimé aussi pouvoir faire tester euh, mes protos à ces deux types de, de publics là parce que les retours sont pas du tout les mêmes c'est en effet très important et très instructif de savoir si ta propre création sera compréhensible par tout le monde, que ce soit des joueurs spécialisés ou des, des tout-venus, comme on dit, hein, des, des casus, hein, sans, sans connoisseur négatif. Mais est-ce qu'un joueur occasionnel pourra comprendre aussi et surtout prendre du plaisir à, au, au jeu que je vais lui proposer J'aimerais conclure cette table ronde avec Adrien qui est euh, qui euh, qui est donc éditeur qui euh, de même que pour cette table ronde aura le dernier mot que pour le processus de création d'un jeu car il me semble que c'est l'éditeur qui au final donc, signe signe l'échec alors Adrien on a vu que on a donc notre thème on a notre matériel on a la mécanique on l'a testé avec euh, Alex Aurélien et Fabrice pendant des heures avec plein de groupes différents maintenant vient le, le moment de de l'édition comment ça se passe avec toi euh... Alors, il faut dire que c'est juste une étape, parce que, ben, il y a encore plein de choses qui se passent derrière une fois qu'un qu un, qu un jeu est signé. Euh, déjà, ben, il faut se dire que c'est pas parce qu'un jeu a été testé par l'auteur qui nous a présenté que qu'on n'y touche pas. Au contraire, il y a encore beaucoup de phases de test derrière. Euh, et à chaque étape, on va le tester de différentes manières. On va ben, le tester déjà pour le découvrir avant la signature. On va le tester pour... pour pour ajuster l'unique et, et, et la rédaction des règles. On va l'ajuster à chaque étape d'éléments de, de, graphiques qu'on va rajouter, ou les illustrations, pour voir si elles sont comprises, etc. Euh, je, je continue encore sur ces tests-là, parce que c'est-à-dire que ces, ces phases-là sont très importantes aussi, et on continue nous à faire des tests en école pour les jeux enfants, de, de faire des tests en interne, on fait tester nos collègues. Euh, il y a même des projets qu'on qu cache à nos collègues pour qu'ils testent vraiment que la dernière version euh, du jeu et qu'ils aient un, un avis un peu, un peu vierge là-dessus. Euh, on le fait tester aussi à nos familles, parents, conjoints, etc. Euh, même les week-ends, on travaille un petit peu. Et euh, ou, ou alors aussi, on les teste aussi euh, bah, à la Caverne de, de l'Ours à Nancy, par exemple, qui est un bar associatif où on vient vraiment à la rencontre du public. Et là aussi, on les fait tester. Donc euh, voilà, c'est pas parce qu'un jeu a été signé qu'on qu n'y touche plus. Il y, a, il y a quand même un, un gros travail en collaboration avec l'auteur, etc. Pour pour vraiment affiner en fonction du thème et euh, euh, et, et régler encore les petites choses. Euh, après, je vais passer un petit peu rapidement sur tout le processus parce que je veux pas prendre du temps et que vous pourrait passer encore pas <rire> mal de temps dessus. Mais en gros, il y a plusieurs ouais. étapes. C'est qu'une fois qu'on a signé, une fois qu'on a signé le, le jeu, on va rechercher un illustrateur. Euh, donc, euh, on va faire un, une pige. Hein, on va chercher plusieurs illustrateurs, etc., avec qui on a envie de travailler, suivant le thème, etc. On va commencer à faire faire les illustration on va avoir notre graphiste qui va commencer à monter le jeu euh, et avoir une première version du jeu on va écrire les règles euh, on va rédiger les règles qu'on va faire relire euh, par tout le monde en fait par l'auteur par, euh, par des gens qui sont euh, qui sont dans un, un à la botte etc. on va en faire une version anglaise, je ne vais pas détailler toutes les étapes mais parce que je ne pas non plus trop prendre de temps, mais voilà, enfin, il y a vraiment tout un processus qui peut durer quand même pas mal de temps. Voilà. Mais voilà, donc ça peut être un sujet à part entière. C'est-à-dire que le voilà, une fois que le jeu est signé, c'est le début un petit peu de l'histoire du jeu continue en fait, parce qu'il y a plein d'étapes derrière jusqu'à la sortie en magasin. Oui, il y a aussi l'étape directement de fabrication, de réception, de stockage et de commercialisation qui, qui mériterait une autre table ronde à part entière. C'était la table ronde sur les étapes de création d'un jeu de plateau et de toutes ces, de toutes ces étapes, le processus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que tout le monde aura appris des choses. Je vous remercie beaucoup à vous pour votre présence et quant à moi, je vous retrouve dans une heure, dans une demi-heure même, pour une euh, nouvelle table ronde sur la sécurité émotionnelle dans les jeux de rôle et les œuvres. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt.